Ça y est ils sont sortis les doigts du cul mon frère Ça y est ils sont sortis les doigts du U il y a enfin une mise à jour sur Modern Warfare Ça fait plaisir quand même Et c'est le retour de la course du coup le retour de la course face à Sky Sky versus Zach épisode 2 La dernière fois sur Shipment je t'ai battu J'ai réussi à sortir ma vidéo avant toi mon frère Attends tellement j'ai tryhard ça gros Je savais que la mise à jour allait arriver vers 19h J'étais en train de jouer dans des vieilles mêlées générales toutes pétées Alors en fait quand il y a une mise à jour ça te fait quitter le lobby Et donc du coup après tu retournes dans l'accueil de la Playstation et BAM ça télécharge Et ouais mon frère en plus Regarde ça, 14 minutes, 13 minutes pour à peu près 12 gigas. Les gens de campagne en sueur, mes bretons en sueur, les gens dans le Vercors et en Isère, on pense à vous. Ceux qui téléchargent, eh, je vais rien dire. En plus, frère, 48 gigas sur PC, bon, on peut dire que le coulis de merde, il est un peu tout le long de votre joue droite. Bon, vous avez bien ou quoi 8 jours sans vidéo, je plaide non coupable. YouTube m'a... Zut Je ne dirai pas d'insultes dans cette vidéo. Je serai courtois et poli. En fait, je vais vous raconter la petite anecdote parce que j'ai déjà 4 vidéos qui sont prêtes et que je n'ai pas pu poster. J'ai l'épisode 2 du Road to 100 0, j'ai l'épisode 2 de Multi, FM Multi, j'ai une autre vidéo sur un ancien code que, que vous allez voir, et enfin, j'ai mon vlog de Cracovie. Sauf que tu vois, je les avais prévus dans un certain ordre chronologique, et vendredi dernier, je poste mes vidéos, donc j'en poste 2 sur ma chaîne YouTube, et elles se retrouvent euh, démonétisées. Bon, à la rigueur, ça, c'est pas très grave, pas dramatique. Ça peut arriver même si. Deux, trois dernières semaines, le bot, on va dire qu'il a pris des cornflex, quoi. il a été un petit peu il, il est monté en grade il, euh, il est monté en grade, il est passé de simple bot à maréchal, donc il poste, moi je poste mes vidéos, elles se font démonétiser, moi je demande la review, parce qu'en fait quand ça t'arrive tu peux demander une revue euh, humaine et la revue humaine en général elle met 24 heures. moi quand euh, je poste une vidéo qu'elle est démonétisée je me rends la review, en général le lendemain après c'est bon. bon, du coup le samedi pas démonétisé le samedi pas, en fait c'est même pas démonétisé parce qu'elles ont même pas été revues tu vois donc le dimanche pas revu, lundi pas revu. Revu, mardi pas revu, elles ont été revues qu'aujourd'hui elles ont été revues qu'aujourd'hui crois-moi que j'avais la haine mon frère, en plus la... Hey, gros j'avais le seum, bref du coup elles sont présentes Monétiser, toute prête J'espère à l'avenir que je vais pas avoir de problème Parce que bon si je dois attendre à chaque fois 5 jours quand des vidéos sont prêtes euh, On va dire que euh, je suis pas très bien quoi Bref on en parlera un petit peu plus sur fond de gameplay On se retrouve tout de suite in-game, c'est parti Bon du coup voici la bête les gars hein. Bon je vous cache pas, hier pendant que je téléchargeais la mise à jour Je me doutais pas qu'il faudrait 25 games Avec 5 kills dedans au fusil tactique Histoire de la débloquer Petite galère quoi tu vois Après vaut mieux ça que les coffres noirs de Black Ops 3 Où tu avais à peu près autant de chances d'avoir la nouvelle arme Que de trouver ta future sur femme sur XNXX Donc voici euh, l'arbalète et en plus je l'ai pu La monter un petit peu, voilà vous voyez niveau 11 Et j'ai également pris la variante euh, lance de glace Parce que j'avais la flemme, en fait j'ai fait une overdose frérot J'ai joué shipment et shoot house Pendant 25 games pour pouvoir l'avoir Je ne cache pas que je voulais pas jouer d'autres games Histoire d'avoir quelques accessoires donc j'ai pris la variante Avec euh, dessus euh, ça Donc euh, c'est pour la portée ainsi hein, que les dégâts Un petit viseur, une crosse, un atout Ainsi que ça, j'ai enlevé le carreau qui brûle tout simplement parce qu'il est lieu. En fait, la, la truc, elle one-shot. Par contre, si tu mets dans le carreau, là, le carreau qui brûle. Bah, ça one-shot pas, mais, mais il brûle. Ah, niveau utilité, t'as jamais vu ça, hein Kenny dans South Park. Hein. Bon, vous attendez pas à beaucoup de kills dans cette game, hein. Bon, j'ai pris le 725 au cas où, hein. Non, faut toujours avoir une petite chevrotine sur soi au cas où il y a quelqu'un d'un petit peu trop pressant, tu vois. Mais je vais faire au mieux. En fait, elle one-shot, c'est archi cool. Mais juste les, car les carreaux, je trouve ça pas intéressant. Il y avait un carreau, je crois que j'ai débloqué, là, qui permettait d'avoir Oh, oh j'ai raté un gars qui bouge pas. Oh, je suis une merde. NON Putain, j'ai raté un gars qui bouge pas, je suis nul. Oh là là, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Attends. Voilà oh, C'est lui, il a fait le tour, il a fait le tour, c'est lui qui bougeait pas. Regarde, il a fait le tour. Je suis trop trop nul. En fait, si tu veux, genre, c'est. Sans le carreau explosif. Le carreau explosif à la rigueur, tu vois, il pourrait être utile parce que bon, tu touches quelqu'un, ensuite ça explose, ça te permet peut-être de pouvoir faire un double. Mais en dehors de ça, sans déconner, ça pue sa tente. Hein. Je vous le dis, hein. Attends, petite arme médiévale, là. Il est où le type qui m'a tiré dessus, là entre toi petit... Ah, il est là. Vous voyez Tire de loin, mon gars On va essayer de faire euh, une série de drones. Bon, en même temps, je suis déjà à deux. Si on fait un, si on fait un autre kill, c'est bon. Oh, dommage Il était au fond. Non, quelqu'un l'a tué. Quelqu'un l'a tué au même moment. Il y a quelqu'un en haut, là. Il y a quelqu'un en bas. En bas. Oh non En plus, tu vois, du coup, avec leur plusieurs trucs à la cour les parties, elles deviennent full fusil tactique. C'est horrible, gros. Mais il y a autant d'activités que dans Chasse et Pêche chez Nature, là, c'est quoi ça oh, Regardez, regardez, personne a eu... Il a pas eu de kill depuis que je suis mort. Yeah. Ok, un. Deux, ok, bon. <rire> il se passe rien dans cette game, hein. Bon, écoutez, on va essayer d'aller trouver des gens. Sinon, on va aller sur un shoot house. Un... Après, je voulais pas faire shootout house ou shipment. Tu vois, c'est trop facile pour faire une vidéo shootout house ou Même vous, je suis sûr vous en avez marre de regarder des vidéos Modern Warfare où c'est shoot house ou vous en avez trop fait. Il est là. Regardez la tactique La tactique. Oh la déception Je suis mort <rire> En plus, oh il m'a tué au moment où ça a explosé horrible Regardez la tactique La tactique hey Hé hé hé Ça, c'est beau, ça. Bon, on va changer de partir. Et dès que jamais je quitte. Let's go Tire de loin encore eh C'est mon arme, mon gars Eh oh, oh, oh, oh Tu m'arrêtes pas comme ça, moi Bon, du coup, je m'excuse pour euh, hein, euh, le, la diversité, etc. Mais je peux pas. Je peux pas faire autrement, frérot. Y a pas le choix, là. Je suis obligé d'aller sur Shootout ou Shipment. Et Shipment, si c'est un MME, ça dure 2 minutes 30. Vous allez grogner. Vous allez... Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, ce qu'il a pris. Ah Attends, attends. Okay, il est là, je sais qu'il est là. Je vais essayer de caler mon viseur parfaitement, d'accord <rire> Je suis un peu obligé de faire du shoot house parce que gros, là j'ai essayé de faire mon genre de diversité en mode, regardez les gars, je vous fais faire Donc, Encore, j'ai eu le kill, mon gars. Euh, je peux pas, tu sais, j'essaie de vous faire euh, des autres maps et tout, mais bon, gros, euh, là j'ai pas trop le temps d'aller euh, essayer de voir s'il y a des campeurs ou pas ailleurs, tu vois. Donc euh, j'ai été un peu condamné à aller sur euh, shoot house. C'est un peu cool oh mon dieu j'ai raté oh c'est dingue comment tu mets du temps à recharger ça me fait péter un boulot maintenant bah, c'est une arme médiévale, mon frère qu'est ce que tu veux faire mais médiéval ça me fait mal au cœur de parler de cette période même si médiéval c'était un petit peu le paradis des gamers tu vois le temps médiéval tu prenais une douche par semaine gros c'était réellement le paradis des joueurs de jeux vidéo hardcore ces gens-là, à notre époque, ils passent pour des mecs bizarres. À cette époque-là, c'était des mecs normaux. C'était même des mecs... des mecs hype, carrément. Bon, du coup, euh, ça fait plaisir, quand même, d'avoir l'arbalète. La, la, même si on va pas se le cacher, l'arbalète, c'est un peu... Ce que j'appellerais une arme banter, tu vois, c'est-à-dire c'est une arme pour rigoler. Genre c'est pas une arme sérieuse où t'es là, ouais moi je suis spécialiste de l'arbalète, j'y joue euh, 10 heures par jour, je l'ai en or, en camo, en platinium et en pluton. Non, es, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, autant mis, sais, ça. Oh merde, oh zut, zut, zut, zut, zut. Je vous mettrai un top commentaire, vu les efforts que je suis en train de faire, un commentaire à la... attaché là, pour que vous puissiez voir si du coup la vidéo est monétisée ou pas, malgré tous mes efforts pour bien parler et essayer d'être... Euh, it bug friendly, ok. Non, sérieusement, ça fait plaisir parce que c'est vrai que ce dernier mois, ils ont pas sorti beaucoup, beaucoup de mises à jour, euh, nos amis. On a été un petit peu délaissé. Et bon, même si la fin de la saison arrive, donc euh, fin de saison égale nouveau contenu, donc ça fait plaisir, tu vois. Euh, on a été un petit peu délaissé. En plus, si on met un peu euh, les yeux en face des trous, oh là là, oh mon dieu, le petit kill. Si on met les yeux en face des trous, je pense que le mode league c'est fini. Hein. Au bout d'un moment, faut se, dire, faut te, voilà, faut média dire la vérité en face, quoi. Tu vois. Un petit peu comme si tu fais 110 kilos, tu continues à acheter du taille M. Bon, frérot, je te dis pas que le XL, ça va pas t'aller. Je te dis juste que t'auras pas l'air d'un saucisson, quoi, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil. La, la, la, la ligue deux, plus de deux mois après la sortie du jeu, je, on a aucune nouvelle. Je pense que c'est un petit peu fini. Après, bon, il y a toujours pas eu les LAN et la Cold War League of the World pour les gens qui sont encore super chauds, tu vois, de se la donner sur ce jeu. Donc, c'est peut-être limite un peu. Euh le seul espoir, tu vois, mais moi j'y crois plus trop, hein, j'y crois plus trop. À l'heure actuelle, bon, bah, certes, dans deux semaines on a la nouvelle saison, ce qui devrait apporter nouvelle map et euh, nouvelles armes au minimum, avec bien sûr aussi le nouveau passe de combat. Mais frère, c'est vrai que vous avez pris des vacances, mais occupez-nous, occupez-vous de nous. Moi, je suis un enfant. Alors c'est bien les armes médiévales, ça nous fait un peu passer à, penser à la dernière saison de Game of Thrones, qui était d'ailleurs un petit peu ratée. Bon, elle était un petit peu ratée, moi j'avoue que j'étais le seul. j'avais le seul. Je vais commencer la propagande Vikings meilleure que Game of Thrones, mais, mais vous n'êtes pas prêt encore pour ce genre de sujet parce que sinon vous allez Vouloir. En plus moi je suis un gars, je m'attache à quelque chose C'est à dire que si j'aime bien un certain youtubeur Ou une certaine série Ou un truc comme ça, je vais pas être objectif sur elle C'est à dire que Oh non, j'avais un kill facile C'est à dire que je vais la défendre contre et Barré. La dernière saison de Game of Thrones, moi au début je kiffais C'est juste la fin, j'ai senti que J'ai... J'ai senti que c'était pas normal Que on s'était foutu de ma gueule Ça s'était fini de manière bizarre Pourtant tout le long je défendais je dis, Non c'est pas si mal et tout tu vois Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça Mais moi j'y mets du cœur. Ça fait un peu penser au début de la saison 2 de Radio S tu vois Mais bon ça c'est le genre de man Y'a que moi qui ai le droit de le faire pas vous Oh mon dieu J'étais pas sur lui Après de toute manière je sais que là à l'heure actuelle il y a plusieurs personnes qui ont un peu arrêté de jouer au jeu Mais tu vois dans ce système de saison là c'est pas vraiment étonnant tu vois Parce que même sur les autres jeux qui pratiquent ce système de saison Il y a toujours un petit peu des moments à la fin de la saison De ceci du coup Où c'est un peu moins act Où c'est un petit peu moins actif Ou un peu moins hype, un peu moins tout en fait Simplement, peu... Oh il a pris Interne, il l'a pas Bon oh, je vous préviens ma caméra a plus beaucoup de batterie d'un instant à l'autre elle s'éteint Et vous m'en voudrez pas on finira en... Ouais. En gameplay only hey, Retour en force Retour en force tu sais que Et ça c'est coupé grâce au montage tu sais que j'étais en train de me prendre Oh la bibite, la bib J'étais en train de me prendre cher là Vive le montage et vous deux là vous faites quoi <rire> Il veut pas bouger le bougre. Bon par contre il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'explique l'intérêt des carreaux là Non tu sais les carreaux genre en gros ils ont fait une arme qui one shot Par contre si tu rajoutes leurs carreaux dessus Tu ne one shot plus et ça brûle Enfin c'est un peu nul non comme euh, accessoire Hé <rire> pleine tête. Attention, petit drone. Hop. I I C'est I I dur l'arbalète. Allez, toi tu m'attendais viseur fixe. Tu m'attendais viseur fixe, camouflage bouff, frérot. Attends, j'ai hey, hey, débloqué un camouflage serpent marocain. Serpent marocain. Comment ça, serpent marocain D'où euh, camouflage serpent marocain Genre, moi, je suis le serpent de Warzazad, c'est ça le, ser le serpent de Marrakech Le serpent de <rire> On n'est pas dans vos bleds français avec euh, une, euh, un nom sympathique, tu vois. Aïn Dieb, Marrakech et Warzazad, c'est chez nous, ça. ça... C'était chaud. Regardez, attends, j'ai un cadeau pour lui. Ah, tiens, tiens, tiens. Ah, ah non Il a aussi un cadeau pour moi J'ai On est repassé derrière à cause de qui joue pas l'objectif. <rire> J'ai ma petite frappe, let's go. On va aller la foutre là-bas. Hop, tac, let's go. Oh là là, la décale que t'as pris, toi. Je suis l'homme, le sniper à l'arbalète. Bon, du coup, là, ça y est, euh, toutes mes vidéos ont été remonétisées à l'heure actuelle où je vous parle. Euh, elles sortent dans le week-end et tout ça. Donc, dans le week-end, vous pouvez vous attendre l'épisode 2 de la saison FM, l'épisode 2 du 100-0 avec Zidar et enfin le vlog de Cracovie et le vlog de Cracovie on a tellement travaillé dessus avec mon monteur, que là je vous l'annonce c'est le meilleur vlog que j'ai fait de ma vie sur ma chaîne c'est à dire que sur ma chaîne j'avais sorti des vlogs il y en a eu plein depuis que vous me connaissez lui c'est le numéro 1. oh je suis nul oh comment je suis nul oh comment je suis nul oh là là là là comment il a le sem attends on va mettre la arbalète non c'est le meilleur vraiment on l'a travaillé un truc de cinglé et je compte sur vous pour le regarder lui il devrait sortir Dimanche normalement. Wouh Allez, peut-être encore quelqu'un. C'est dommage parce que sur les parties de test que j'avais fait, j'ai réussi à débloquer un adave carrément à l'arbalète et ça c'était stylé ça. Ma caméra s'est éteint, ton finit entre nous. <rire> le petit double. Ah le triple kill, let's go Attention, on va le mettre là-bas. Hop, petit drone. Dommage Petit drone, brioche. Attention. Il chope le QG, là, c'est pas beau. Hé hé Un autre. Il est venu en full musée, il pensait qu'il pouvait faire le poids Je suis dans ton dos. Je suis dans ton dos. Je sais pas. Encore un, encore un, encore un, attention. 6, série de 6 Il va me manquer 2 kills Ça de 5 ou 6 là. 7 Allez, encore un Encore un J'avais dit que je voulais la DAV. Allez, ah. y'en a M'en fous Adav, Ça compte Ça compte Ça compte Je vous ai pas demandé votre avis C'est la merde Non Bon et ben voilà les potes c'est tout pour moi Pour cette vidéo en plus j'ai fait une petite série de morts à la fin Mais c'est pas grave j'espère que ça vous a plu Et je vous dis à la prochaine les frères bisous